Vous allez voir le fil d'actualité. Le fil d'actualité est accessible en cliquant sur le F ou en cliquant sur accueil. Je clique sur le F et ici, le fil d'actualité qui apparaît correspond à quoi Ça correspond à l'ensemble des informations que saisissent vos amis. Par exemple, cette personne a saisi ça sur son Facebook, donc elle apparaît. Si jamais ce qu'elle saisit ne m'intéresse pas, je peux mettre ma souris son nom et éventuellement me désabonner. Si je veux plus être ami avec cette personne, je clique sur ami et je la retire de la liste de mes amis. Si je veux lui faire un coucou, je clique sur hello et si je veux lui envoyer un message privé, je clique sur message. On peut sur la... les posts que cette personne a saisi, on peut mettre des commentaires, cliquer sur j'aime. Ici, c'est de la publicité, ce sont des pages suggérées, ici euh, donc on fait les informations que vos camarades ont saisi, enfin que les amis que vous avez dans Facebook, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et vous avez encore venu, Thomas, page perso, page perso, page perso, publicité, page perso, page perso euh, ça c'est donc en fait une page pro qui apparaît parce que la personne a fait une publicité et éventuellement vous cliquer sur la page donc ça c'est pas une personne, c'est une page Une invitation. une page pro, on peut cliquer sur j'aime. Ce que vous, ici, vous écrivez, apparaît sur le fil d'actualité ici, chez les gens qui ont cliqué sur j'aime sur votre page.